Vous pensez que réaliser un jeu vidéo pour smartphone, Android ou iOS n'est pas à votre portée Eh bien, vous vous trompez Je vous assure qu'avec ReadyMaker, le développement de jeux est enfantin. ReadyMaker est un logiciel qui est euh, basé sur le moteur physique Unity. De ce fait, vous allez pouvoir développer des jeux et utiliser euh, des composants sans aucune notion en programmation un simple glisser-déposer et quelques paramètres à modifier et voilà, le tour est joué. Dans ce cours, vous découvrirez toutes les possibilités qu'offre ReadyMaker hormis la partie Arduino. Lors de ce cours, vous découvrirez comment utiliser ReadyMaker, comment donner un effet, une trajectoire à un objet, comment euh, déplacer l'objet grâce à un joystick virtuel ou tout simplement grâce au toucher euh, avec votre appareil tactile. Autant vous dire que ce cours euh, va vraiment euh, voir pas à pas, point par point, tout ce qu'il faut que vous connaissiez pour pouvoir ensuite développer un jeu avec Ready. Ensuite, nous découvrirons comment partager notre création. Nous verrons comment distribuer votre jeu sur le web, mais aussi comment l'importer dans Unity afin de créer un exécutable autonome pour les plateformes Windows, Mac, Linux, iOS ou Android. Autant vous dire qu'à la fin de ce cours, vous serez capable de créer votre jeu et aussi de compiler une version et le partager avec tout le monde et pourquoi pas le diffuser sur les stores comme Google Play ou l'Apple Store. Alors si vous avez envie de réaliser vos propres jeux vidéo, venez me rejoindre dans la première partie de ce cours